Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est votre maître, maître ami, ouais, c'est moi, je suis là pour vous montrer la démonstration du, de la multiplication d'argent, comment elle se passe la multiplication de l'argent avec le portefeuille magique, beaucoup de gens, des personnes entendent qu'il a portefeuille magique mais ne croient pas, je vais vous montrer réellement qu'il y a le portefeuille magique. Donc, tous ceux qui ont besoin du portefeuille magique, tous ceux qui ont besoin du vrai portefeuille magique qui de l'argent, je suis sur le 229 65 78 84 80. Je dis 229 65 78 84 80. Donc, le portefeuille magique, si vous le voulez. Venez seulement, je vais vous le faire, ça marche très bien, ça fournit de l'argent. Donc, ce soir, je vais vous faire la multiplication du portefeuille. La multiplication de l'argent avec le portefeuille magique qui va me donner 300 000 francs. J'ai ici 3 billets de 10 000. 1, 2, 3. Donc, 7 3 billets de 10 000 pour me donner 300 000 francs. Et tout à l'heure, je vais les faire sortir maintenant et vous allez voir. Donc. Pour commencer, je vais implorer. Je vais demander la puissance de mes jeunes. non bon aïe non non il ne a pas le sabal, il Je n'ai pas montré Vous avez vu, il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans les parties non tirant bon allez donc il y a portefeuille l'eau et dans du coin, bon en du quai ça y a et dans du coin, bon en du quai ça y a donc ce portefeuille ça va faire sortir tout de suite 300 000 francs. 300 000 francs, j'ai dit. Je ne te fais pas faire sortir. 300 000 francs. 300 000 francs. 300 000 francs. Vous avez vu. 300 000 francs. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, voilà, les 300 000 francs, donc le portefeuille magique, ça existe, ça existe, très vrai. ça vomit, donc tous ceux qui ont besoin de portefeuille Seulement je suis sur le 229 65 78 84 80 65 78 84 80 voilà les numéros il faut me contacter seulement et il faut se vivre à devenir de bonheur à tous